ravi de vous retrouver pour ce live mais j'espère que vous allez bien malgré le, le confinement qui, qui devrait s'arrêter d'ici peu euh, ravi de vous retrouver donc afin d'échanger avec vous en compagnie de notre invité Laurent Mauduit euh, cofondateur de Mediapart avec Edoui Plenel euh, mais également ancien journaliste pour Libération euh, et Le Monde notamment et ainsi qu'auteur de main basse sur l'information en 2016 ou encore en 2018 de la caste enquête sur la, la haute fonction publique qui a pris le pouvoir. Il échangera avec nous euh, son impression sur le virus de l'info, ainsi que sur l'exercice du métier de journalisme parmi, euh, pendant cette, euh, pardon, pendant cette euh, période de, de confinement si particulière. Présent avec nous aussi Franck Demet, ancien journaliste et euh, formateur aujourd'hui référent euh, de la filière journalisme à l'IACPA, euh, Calvin Ropers, étudiant à l'école aussi, présent dans ce live, et il a rejoint l'ISCPA cette année après un master en philosophie à l'ENS. Et enfin, dernier participant, Eric Ouzounian, journaliste et essayiste, mais également enseignant au sein de l'ISCPA, qui est avec nous pour ce live. Bonjour à tous. Bonsoir Chouna, bonsoir à tous. Bonsoir. Au cours du mois d'avril, les étudiants de l'ISCPA Paris ont depuis 15 ans l'habitude de se rendre pour deux semaines à l'école de guerre, afin de participer à l'exercice « Coalition ». Cet événement est une simulation d'un conflit de haute intensité, au sein duquel environ 600 participants, militaires, diplomates, journalistes et membres d'organisations non gouvernementales, se retrouvent pour participer à une opération unique au monde. Le 13 mars, nous apprenons, sans en être vraiment surpris, que cet exercice est annulé. Après une réflexion rapide, au vu des délais, l'ISCPA Paris décide de maintenir l'agenda de l'exercice en se concentrant sur l'actualité, l'épidémie de Covid-19. En quelques jours, quatre rédactions sont formées, deux radios et deux quotidiens. Un site web, Le virus dans l'info, regroupe les productions de 70 étudiants journalistes qui participent à l'exercice, encadrés par cinq journalistes professionnels. Les premières conférences de rédaction sont organisées. Chacun prépare des sujets, affûte de ses angles, contacte ses sources et les premiers articles sont publiés. La ligne éditoriale est ambitieuse, informée mais également analysée, avoir le souci du lecteur et de l'auditeur et faire en sorte de décrypter, pour ceux qui nous lisent et nous écoutent, une période aussi riche que complexe. Les journées se déroulent comme dans la vie réelle. Choix des sujets lors des conférences de rédaction, sollicitation des sources, pas toujours facile à contacter, vérification des informations, relecture, correction, montage, maquette et enfin publication. Au sortir de cette expérience, 260 articles ont été publiés, 40 programmes de radio enregistrés, l'ensemble totalisant plus de 22 000 vues. C'est le moment de revenir sur une expérience passionnante, formatrice et inédite. Le journalisme confiné et ses méthodes peuvent-ils se perpétuer Peut-on imaginer qu'il influence les pratiques futures Quelles seront les conséquences politiques, économiques, sociales et culturelles de cet épisode Quel doit être l'engagement des journalistes Quelles seront les nouvelles lignes éditoriales et les prochains modèles économiques Nous allons tenter ensemble de proposer des réponses et de dégager des perspectives. Ma première question s'adresse à toi Laurent, tu as pu prendre connaissance de ce virus de l'info. Quel est ton sentiment bah, Le de l'info, j'ai trouvé ça très chaleureux parce que c'est dur de faire un journal confiné. Et en même temps, j'ai trouvé beaucoup d'enthousiasme. Euh, ce qui m'a plu, c'est euh, évidemment que c'était lié à l'actualité. C'est la diversité, c'est le fait qu'il euh, y ait le souci de l'étranger de l'international. Alors maintenant, ensuite, si vous voulez qu'avec bienveillance, je vous fasse quelques remarques comme ça, en picorant ici ou là, euh, je serai euh, l'enseignant ou le coach de, de jeunes journalistes. Bon, d'abord, il y a une petite critique, c'est que dans les mises en page journaux, la navigation est très compliquée. Hein la lecture, pour moi, a été quasi impossible. Donc, je me suis référé aux articles eux-mêmes mis en ligne ensuite. Alors, euh, quelques remarques comme ça dans le détail. J'ai trouvé que l'idée de faire un papier euh, sur les inspecteurs du travail était évidemment une très bonne idée puisqu'il euh, y, y a eu une propension du gouvernement à faire aller au travail, -à, -dire à, à, à privilégier la question économique euh, plutôt que la, la question sanitaire. Mais un papier sur les inspecteurs du travail euh, qui démarre par... Euh, des remarques sur l'OIT en 1947, et puis Gérard Filoche, qui est un inspecteur du travail très sympathique que j'ai connu quand j'étais jeune journaliste, tout ça n'est pas très lié à l'actualité. Donc, ça, voilà, ça aurait été la petite critique que j'aurais faite dans un autre registre, le papier sur le Sahel. J'ai trouvé que c'était aussi une bonne idée, mais je trouvais qu'il y avait un peu un aspect un peu journalisme embedded. Hein, euh, avec un peu trop le point de vue de la hiérarchie militaire et euh, de la ministre des Armées. Voilà. Euh, dernière remarque, par exemple, sur un dernier papier, euh, l'article le, le, des citoyens, pas dupe. Euh, l'article, alors je comprends bien, le titre n'est pas très explicite, hein, mais bon, on comprend tout de même. Euh, mais je, je n'aime pas les articles, si je peux me permettre, et c'est un débat d'ateliers entre confrères, entre journalistes, qui démarrent par des sondages. Moi, du temps où j'étais au Monde, mais c'est le cas aussi à Mediapart, on ne publie jamais de sondages. Euh, moi, je trouve que les sondages, c'est comme la prévision économique, euh, l'histoire des... des sondages. Euh, donc, je trouve qu'il y a, surtout en ces temps-là, on sent bien qu'il y a de la colère dans le pays. Et on devine peut-être que le confinement, la fin du confinement, va se... Dénoué par euh, ces manifestations plus nettes de colère. Et donc, je trouve que plutôt que de parler de sondage, c'est plus, euh, plus important d'identifier de, de, de, ces symptômes de colère diffus. Voilà. Et, euh, et euh, j'ai eu une sorte de petit sursaut quand j'ai lu le début du papier. Euh, en temps de crise, l'équipage se remet généralement euh, au capitaine. C est, c est, c est, moi, ce n'est tellement pas le cas. j'ai l'impression que dans le pays, euh, c'est tellement pas le sentiment du pays. c'est, il euh, euh, y a eu un, une défaillance tellement forte, voilà, que ce début d'article, moi j'aurais été le chef d'équipe. J'ai, allez, on, on va leur travailler un petit peu. Voilà quelques remarques. Mais voilà, globalement, je trouve c'est très très chaleureux et surtout ce basculement aussi vite dans un système confiné est remarquable. Merci Laurent Chouna, Kelvin. Comment vous, en tant qu'étudiant en master, vous avez vécu ce, ce temps de travail ben je, on je pense qu'on l'a vécu de la bonne manière, dans le sens où, enfin, personnellement, je n'y croyais pas du tout à ce, cet exercice. Je ne pensais pas, de un, en être capable, et de deux, que ça fonctionne sur le long terme, comme ça a fonctionné sur trois semaines. Euh, dans des conditions inédites, où on se retrouvait chacun chez soi à devoir contacter des gens qu'on ne connaissait pas, à devoir vraiment être autonome et euh, investi dans un projet collectif, mais en était, tout en étant seul chez soi. Et au final, j'ai trouvé ce projet très enrichissant, très formateur. Pour le coup, ça nous a appris à travailler dans l'urgence euh, et aussi à acquérir une certaine endurance. Je pense parce que tenir trois semaines euh, en quotidienne euh, à contacter, enfin à trouver des sources tous les jours, tous les pour, pour rendre le papier à l'heure. Je pense que ça a été, en tout cas, une des compétences que j'ai acquises pendant, pendant ce projet. Quoi. ouais Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la liberté éditoriale qu'on avait aussi, une liberté de ton. On pouvait un peu, comme disait Laurent, commencer nos, nos articles comme on le souhaitait, essayer de, de véhiculer aussi nos idées, nos pensées sur sur le confinement, sur l'épidémie qui, qui frappe maintenant euh, tout le monde. Et ça, c'était vraiment très intéressant d'avoir cette liberté de ton là, de pouvoir essayer euh, d'apporter son analyse personnelle. Tu avais une question Calvin, qu a posée à Laurent, je crois, à propos de l'engagement du journalisme. Euh, c'était par rapport du coup au référé Liberté euh, qui a été déposé par le SNJ euh, contre l'onglet désinfox qui est sur le site officiel du gouvernement depuis quelques jours. Euh, Qu'est-ce que Laurent pense du retour en arrière du, coup, du gouvernement face à la montée de boucliers des journalistes et en particulier donc de se référer euh, est ce Référé Liberté Est-ce que ce n'est pas un danger pour la liberté de la presse de voir l'État sélectionner et donc légitimer le travail journalistique le moins engagé possible Puisque dans, ce, dans cet onglet des Infox, il n'y avait aucun article de Mediapart, ni aucun article de médias véritablement engagé. Il n'y avait que Libération pour le service fact-checking. Et donc voilà, okay. est-ce que l'engagement du journaliste l'amènerait nécessairement à la désinformation comme pourrait le penser l'État alors euh, Laurent, euh, Kelvin te posait une question à propos de, du site euh, gouvernemental sur lequel le SNJ avait déposé hier un, un référé Liberté qui a amené euh, d'ailleurs le gouvernement à, à, retirer, euh, à promettre qu'il allait retirer cette page. Et il posait une question sur euh, l'engagement du journalisme. Qu'est-ce qu'on peut en penser bah, euh, donc Il y, y a deux questions en une. Moi, j'ai toujours trouvé que… Euh, on ne peut pas être un bon journaliste si on n'est pas quelque part un peu rebelle, parce que notre métier, euh, c'est euh, de regarder ce qui est sous le tapis et donc de s'affronter euh, au temps, qu'elle soit politique ou euh, financière. Donc, euh, il faut être toujours en doute. Donc, euh, c'est un métier forcément assez rugueux. Et donc, euh, moi, dans mon idéal professionnel, euh, bah, ce sont souvent des journalistes euh, Hein, comme la formule célèbre d'Albert Long, porter portait la plume dans la plaie. Donc, bah, mon idéal professionnel, c'est qui, euh, bah, des journalistes comme John, John Reed, « Dix jours qui apprend l'air le monde », ce journaliste américain qui assiste à la révolution russe. C'est George Orwell, euh, le journaliste britannique qui assiste à la guerre même à un moment donné, pose le stylo pour euh, s'engager dans les milices républicaines ou… Plus récemment, c'est Albert Camus, évidemment, qui est euh, journaliste et qui, en même temps, par la plume, prend position contre la torture en Algérie. Voilà. Donc, je pense qu'il y a cet aspect très engagé du, du journalisme parce que c'est un métier citoyen. Et donc, du même coup, j'en viens à la seconde aspect de la question, c'est que euh, je pense que les journalistes, mesurant euh, le fait que c'est une fonction citoyenne, au cœur de la démocratie, doivent défendre jalousement la liberté de la presse qui est un droit fondamental des citoyens, le droit de savoir. Et donc, du coup, quand on voit ce qui s'est passé, c'est euh, ce qui s'est passé est gravissime, parce que, je le rappelle rapidement, on n'avait qu'une séquence avec ce pouvoir de mise en cause de la liberté de la presse très répétée. Hein. Euh, il, y a eu, il y a eu des mises en cause très graves. Euh, il y a eu la loi sur la loi des affaires. il y a eu la tentative de perquisition à Mediapart, bref. Donc, ce qui s'est passé, ce site mis au point par le gouvernement, vient après beaucoup d'autres attaques. Euh, c'est quoi un site où ils sélectionne, où il labellise les bonnes informations et donc, du même coup, excluent les autres hein Ça s'appelle comment Ça s'appelle le ministère de la vérité. Hein Je vous parlais d'Orwell, c'est dans George Orwell, c'est dans 1984 qu'il y a le ministère de la vérité. C'est quoi le ministère de la vérité c'est le ministère de la Propagande. Donc, un aspect gravissime. Et donc, c'est euh, très inquiétant. Mais ce qui est chaleureux dans cette histoire, c'est que vous l'avez vu, plus de 30 sociétés de journalistes ont pris position pour le retrait immédiat de ce site. Et le SNJ a eu la bonne idée, dans, dans le prolongement, de faire un référé devant le Conseil d'État. Et c'est sachant que euh, le Conseil d'État allait donner raison au SNJ, qu'à l'avance, pour ne pas avoir ce camouflet, que le gouvernement a décidé de retirer le projet. Mais voilà, je trouve ça très inquiétant, le fait qu'il euh, faille une telle, un tel tollé pour ce gouvernement passe euh, machine arrière. Euh, Franck te demandait si euh, l'exercice du journalisme pendant cette période de confinement, où on est tous euh, contraints à travailler chez nous, était de oui. nature à changer nos pratiques Est-ce que c'était quelque chose qui pouvait éventuellement se, se perpétuer Est-ce que ça va changer des choses dans les pratiques qu'on a du journalisme, à ton avis ben, Alors, le, je, moi, je peux d'abord parler de ce que je connais, qui était euh, Mediapart. C'est vrai qu'on est un cas particulier, comme on dit, un journal totalement numérique. Le basculement s'est fait du jour au lendemain. Euh, comme on avait les outils technologiques, du jour au lendemain, on était capable d'être confiné et d'être à 80 en conférence euh, vidéo, sans même avoir nos petits problèmes entre nous de réglage, euh, parce qu'on avait des outils très, très performants. Alors, évidemment, on a eu des débats déontologiques et professionnels entre nous pour savoir euh, ce que l'on faisait, ce que l'on ne faisait pas. Notamment, la question du confinement euh, pose évidemment la question du reportage. Hein. Est-ce que, euh, parce qu'évidemment, dans nos métiers, il y a l'enquête euh, il y a le débat, mais il y a aussi aller voir sur place. Hein, il y a des incidents en banlieue. Bon, alors tout de suite, on s'est équipé. Euh, on, on a essayé de trouver des masques. On a essayé de trouver des combinaisons éventuellement, s'il le fallait. Et on a eu un débat entre nous sur euh, la fréquence, sur les cas où on devait aller en reportage. C'est le même type de débat que... Euh, Est-ce qu'on envoie un journaliste sur une zone de guerre dangereuse hein Donc ce sont des débats très méticuleux, très précis, avec euh, l'appréciation du risque. Hein voilà. Pour le reste, euh, euh, le, le, la, la contrainte du confinement euh, n'a pas trop pesé parce qu'il y a une sorte d'enthousiasme de la rédaction, de l'équipe, en se disant que c'était une période éminemment grave que l'on vivait et qu'il fallait à tout près qu'on qu soit à la hauteur de ce défi pour les citoyens. Euh, donc, il y a une sorte de, de boulimie, de rage de travail des journalistes euh, sans qu'on les y pousse vraiment pour euh, trouver les mensonges sur les masques, trouver euh, l'histoire des respirateurs qui naît, <coughs> dont, dont euh, les, les personnels hospitaliers n'avaient pas la disposition. Voilà, donc il y a une sorte de, de, de dynamisme de l'équipe. Euh, je pense ça a dû exister dans beaucoup d'autres médias de la même façon, euh, sans avoir l'aspect de déprime qu'on pu avoir des médias où euh, d'un seul coup, hein, la, où seul coup, le papier arrêtait de distribuer parce que les kiosques fermaient les uns après les autres. Euh, donc, euh, je, voilà, je, ça nous a amélioré dans le, la, la, la, la, les comportements numériques. Hein, euh, mais euh, voilà, le, le plus important dans la vie d'une rédaction, c'est le collectif. Et donc, euh, puisqu'on est arrivé à avoir ces discussions collectives en vidéoconférence, voilà, ça n'a pas affecté la, la, la, la qualité du travail. Et au contraire, je pense qu'on a fait plutôt un très, très bon journal dans cette période. Alors, Kelvin avait une question à te poser sur le monde d'après je vais laisser poser sa question à l'antenne. Et puis, comme, comme tu ne l'entends pas, je vais, la, ouais. je vais tenter de, te la, de la reformuler pour toi. Calvin. Merci. Oui, alors, moi, ma question, c'était sur le paradoxe qui, en ce moment, ce que le confinement généralisé fait naître de nouvelles habitudes. On ressent dans la population un vrai désir de s'informer sur la pandémie. Et en même temps, ce qui se traduit par une augmentation fulgurante des audiences d'un côté, alors que parallèlement, le chiffre d'affaires d'une vaste majorité de radiactions est en baisse. Est-ce le signe qu'il faut revoir l'économie de l'information, que le modèle publicitaire est dépassé Alors, la question que te posait Cadville, Laurent, c'est qu'on voit là euh, clairement une, une, un changement du modèle économique au sens où euh, la publicité, le chiffre d'affaires publicitaire est en train de s'effondrer et que euh, en fait, les, les audiences grimpent euh, beaucoup. Est-ce que finalement, euh, est, cette situation n'est pas en train de remettre euh, les compteurs à zéro entre les médias qui vivent parce que les lecteurs les achètent ou s'abonnent pour des publications numériques, ouais. et est-ce que ça ne sonne pas le glas d'un certain modèle économique pour les médias en général Alors, Ce qu'on va vivre pour la presse va être un séisme, comme d'ailleurs dans plein d'autres professions. Nous, le séisme, on le pressentait quand même depuis 10 ans, c'est... Il y avait deux, deux, deux formes de presse, la, ce que je dis avec moquerie, la vieille presse, la presse papier et puis euh, la presse numérique. En France, euh, on s'en était déjà parlé, je crois, euh, euh, on a tardé à faire la conversion vers le numérique. Hein. On a eu, on, les, la, la plupart des grands journaux ont fait le, le virage numérique autour des années 2010. Hein. Mais avec, malgré tout, des systèmes dont l'économie dépendait toujours du papier. Or là, le papier s'est effondré, les ventes de papier sont effondrées. Et pour les journaux qui avaient papier et numérique, une explosion des abonnements et, j'imagine, des audiences. Donc, ça vient confirmer, mais ce n'est pas la crise sanitaire qui le provoque. Ça vient confirmer une tendance longue que l'on devinait, moi qui a toujours été depuis dix ans mon point de vue, à savoir que la presse papier a vocation à disparaître. Alors, elle va disparaître. En plus ici et dans notre pays, et la française, dans des villes avec des manœuvres parmi les milliardaires. Observer, par exemple, l'effondrement de l'empire Lagardère. Euh, C'est assez amusant d'observer que Nicolas Sarkozy est venu à son aide et a amené dans ses bagages Vincent Bolloré pour soi-disant euh, aider Arnaud Lagardère. On peut peut-être imaginer que Vincent Bolloré va croquer les médias d'Arnaud Lagardère, donc euh, Europe 1, euh, le JDD et Paris Match. Donc l'effondrement va se faire malgré tout, <coughs> pas de manière tranquille. Hein. Euh, donc voilà, c'est en tout cas l'aspect le plus le plus fort, me semble-t-il. Ça confirme que le cœur du réacteur, euh, c'est le numérique. Et c'est d'autant plus important à comprendre qu'on a bien vu au travers de cette crise sanitaire que les citoyens sont un, en appétit de lire et de comprendre, surtout quand il y a un gouvernement qui multiplie les dysfonctionnements, euh, comme ça a été le cas mais en même temps, qui ont envie de, de, de débattre, de se confronter. Et donc, euh, nous, on voit bien sur Mediapart à la fois l'afflux d'abonnements, l'afflux d'audience, mais aussi l'afflux des points de vue dans la, la partie club, débat de Mediapart. Hein Et donc, euh, l'outil journal est très précieux dans ces temps-là, mais l'outil aussi euh, forum, agora public, débattons, et les lecteurs ont envie de se saisir de leur journal. Et donc, voilà, c'est le monde d'après pour la presse. Ça va accélérer cette mutation ce basculement. Et le défi principal sera, est-ce que ce basculement permettra de refonder une presse libre et indépendante Ça, la question n'est pas tranché, c'est moi c'est mon souhait ou mon espoir. D'ailleurs Laurence, sans vouloir euh, peut-être euh, déflorer des chiffres que vous allez donner euh, plus tard, comment ça se passe euh, pour Mediapart en termes d'audience et d'abonnement? Euh, je n'ai pas les chiffres, hein, je ne peux pas vous les donner euh, précisément. Euh, le, le, euh, on a tenu notre conférence de presse à l'occasion de l'anniversaire de Mediapart, comme tous les ans. Euh, on est le seul journal qui donne. Ces comptes financiers, voilà, donc à l'époque, on a annoncé 170 000 ou presque. J'ai n'ai plus le chiffre en tête 170 000. Euh, je pense qu'on est maintenant nettement au-dessus parce qu'il y a eu euh, un appétit de lecture euh, euh, des gens. Et comme c'est ce que je dis est mais je pense qu'on a euh, apporté beaucoup d'informations très importantes sur les mensonges sur les masques, sur les respirateurs, sur… Euh, euh, l'enquête qu'on a faite sur le professeur Raoul euh, Donc, du coup, il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de papiers qui ont énormément circulé. Euh, là, je regardais, euh, euh, on, a, on a fait le papier, euh, pardon, euh, tout en vous parlant, je pianote sur, euh, euh, sur Mediapart, euh, pardon, euh, euh, voilà, son nom, éch euh, son nom échappé Vincent Lindon, euh, oui. euh, qui fait un texte, pour Mediapart, il donne son sentiment, un texte qui est absolument formidable et il est en tendance, en tête de toutes les tendances sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui avec euh, donc des effets euh, boules de neige absolument considérables. Donc euh, euh, voilà, c'est. Euh, ça a été une époque très. On a été à la hauteur, je pense, de manière immodeste, à la hauteur de, du défi que cette crise gravissime nous posait. Franck, tu avais une question Oui, à je ne sais plus pas si Laurent, Montand, si Laurent Montand, au-delà du, du séisme sur la presse dont il a fait mention, euh, quelle est son analyse politique en termes de conséquences à, à la crise sanitaire du coronavirus, qui a fait quand même 20, plus de 25 000 morts en France, plus de 250 000 dans le monde euh, je pense que le, le gouvernement il a parlé de dysfonctionnement il est question de soubresaut à la tête du gouvernement aujourd'hui quelles conséquences il imagine pour demain Laurent, est-ce que tu as entendu la question de Franck Non, non, non, non non. Alors la question qui te posait c'est euh, le monde de demain et quelles seront les, les conséquences politiques de, de la pandémie avec euh, un certain nombre de situations où le gouvernement a été pris en défaut sur sa communication Comment on, comment on imagine ce qui va se passer après quoi. Enfin, Oui, euh... ce n'est pas seulement sa communication, c'est qu'on sent bien que euh, le, le, le logiciel euh, de, de ce pouvoir, qui était un logiciel très euh, néolibéral, euh, euh, comme dit le FMI ou euh, la Banque mondiale, avec des réformes de structure, allait totalement à rebours d'un seul coup l'aspiration qu'a les cette crise sanitaire. Euh, Souvenez-vous d'un chiffre, un seul chiffre. <rire> Combien y a-t-il eu de suppression de lits hospitaliers depuis 5 ans 17 500 suppressions de lits hospitaliers. Euh, et donc, euh, d'un seul coup, euh, et ce gouvernement a sans arrêt, les années antérieures, multiplié les critiques contre l'État-providence. L'État-providence, c'est quoi C'est la protection sociale, c'est la retraite. Hein la réforme des retraites, l'État-providence, c'est l'assurance maladie, c'est le besoin de protection. <rire> L'État-providence, en clair, c'est euh, euh, le, le modèle social que les résistants inventent à la fin de la guerre, euh, qu'ils installent et qui va durer pendant 30 ans ou 35 ans. C est, euh, euh, on est dans une économie de marché, mais qui protège les gens. Il y a euh, des droits fondamentaux qu'il faut respecter. Et donc, je pense que... Euh, je ne sais pas comment ce gouvernement va, va bouger, euh, euh, mais on sent bien qu'il a été totalement défaillant. Euh, moi, mon intuition, euh, je, je la livre, parce que parfois le journalisme, c'est euh, aussi un métier d'intuition, puis ensuite on, on, on essaie de valider ces intuitions. Euh, je pense que le, le, le, le déconfinement <coughs> va conduire à la, les manifestations publiques de la colère. On a vécu une séquence quand même pendant deux ans de colère sociale à répétition, avec un, les gilets jaunes, deux, deux euh, ensuite le, le, le, le, le, tous les mouvements contre la réforme des retraites et les manifestations des personnels hospitaliers. Et l'aspect très, très, je le trouve, terrible de cette crise sanitaire au plan politique, c'est que d'un seul coup, on se rend compte que c'est un homme seul qui décide, qui décide pour tout un pays euh, et donc, euh, il y aura, une, je pense, me semble-t-il, une exaspération <coughs> contre ce pouvoir très personnel. Ce que disait le journaliste dont je me moquais gentiment sur le capitaine. Euh, voilà, ben dans les systèmes monarchiques ou néo-monarchiques, qui est le nôtre, hein, le pouvoir d'un seul homme, la colère prend une forme d'autant plus concentrée. Voilà, donc je pense que. Euh, c'est l'aspect-là le plus immédiat, la colère. Puis ensuite, il y aura peut-être l'envie de refonder un monde nouveau. Et quand vous voyez, et c'est aussi ça le métier du journalisme, que d'organiser ce débat public, les idées innombrables qui fusent. Comment refonder le monde de demain euh, D'abord en termes d'État-providence, est-ce qu'il faut refonder un État-providence Et à qui faut-il laisser la gestion de l'hôpital Est-ce qu'il faut que ce soit seulement quelques inspecteurs des finances qui décide avec un seul critère, le critère financier, ou est-ce qu'il faut refonder la sécurité sociale Est-ce qu'il ne faudrait pas que les partenaires sociaux qui ont été exclus aient à nouveau la main enfin, Voilà, il y a peut-être sur tous les domaines, on sent bien. Même chose pour la culture, même chose pour... Je prends un exemple qui est l'exemple sur lequel je travaille, les nationalisations. Euh, on n'a pas arrêté de privatiser tous les services publics, hein, EDF, GDF. Euh, euh, et là, on est en train, de, depuis trois ans ou quatre ans, de préparer la privatisation de la poste et de la SNCF. Est-ce qu'il ne faut pas, dans le cas d'une république démocratique, égalitaire, refonder les services publics Et qui doit gérer les services publics Encore une fois, est-ce que ce sont des inspecteurs des filles Bon, voilà. Donc, il y a plein de débats qui, qui sont devant nous. Et je trouve que bah, le beau métier du journalisme, c'est d'arriver à leur donner un sens, de les organiser et de leur permettre de prendre forme. Je voudrais revenir quelques, quelques instants avec nos étudiants. Euh, vous qui allez faire ce métier, Shuna et Calvin, quel est votre sentiment par rapport à ce que vient de dire Laurent euh, Calvin, tu veux Commence. Euh, bah, par rapport à ce que vient de dire Laurent, je, je, notamment vis-à-vis -vis de la colère, c'est aussi un peu ce que, ce, que, ce que je ressens aussi, ce qu'on a tous un peu ressenti vu le contexte social du pays. Et je pense que le, le politique et le monde d'après, il va y avoir une certaine refonte du politique et de comment les citoyens perçoivent le politique et aussi le métier de journaliste. Quel rôle le, le, le journalisme et les, tout ce qui est journalisme d'investigation, tout ce qui est pas la parole des médias, l'authenticité ou non de celle-ci, je pense que ça va... Il y a des leçons à tirer de, de, de cette crise, euh, autant au niveau politique qu'au niveau journalistique, je pense. Oui, on, bon, on a perdu Calvin. Nous, euh, une, une autre question euh, qu'il avait posée sur le monde d'après. On, on a beaucoup entendu, euh, Laurent, on a beaucoup entendu euh, Emmanuel Macron parler des jours heureux en reprenant le, le programme du Conseil national de, résistance, de, la, de la résistance, qui, qui quand même stipulait quelque chose d'important, qui était que les, euh, les médias, l'information, devait rester hors d'atteinte des puissances de l'argent. Euh, je sais que Calvin voulait poser une question comme ça. Est-ce que finalement, on se demande aujourd'hui si on ne va pas subir un effet de balancier en se disant « oui, on pourrait prendre conscience de ça ». Mais finalement, quand on voit aussi d'autres applications, notamment les questions de traçage numérique, tu parlais d'Orwell tout à l'heure, ouais. euh, on n'en est pas toujours très loin. Ouais, je trouve qu'il y a un aspect assez... <coughs> impudique ou, allez, disons le mot, gonflé de la part de Macron, de se référer euh, à la déclaration euh, <coughs> ou au programme du Conseil national de la résistance. Parce que tout de même, il euh, y a quelqu'un dont on se souvient, en 1988... Euh, non, qu'est-ce que je dis 2008, pardon. C'est Denis Kessler, qui est à l'époque le numéro 2 du patronat, qui dit... Euh, que faut-il faire C'est assez simple. Ce qu'il faut faire, il faut déconstruire le programme du Conseil national de la résistance. Tout ce qu'ils ont fait, il faut le défaire. Or, euh, on sent bien que Emmanuel Macron a été dans cette logique-là. Hein. Il a été dans la logique de la déconstruction de la sécurité sociale, euh, des règles euh, découlant du droit du travail. Voilà, et donc le voir. Parce que qu'il bon, a un aspect un peu éponge, Macron. Il entend ce qu'il se dit, il essaie de faire des galipettes de communication. Voilà, mais euh, je, honnêtement, je pense que... Euh, la, la, je, me semble-t-il, l'aspect le plus fort de cette crise, c'est qu'il euh, y aura une colère qui va se manifester contre ce type de pouvoir personnel. Est-ce qu'un homme... Ah, je vois un étudiant, enfin... Est-ce qu'un homme seul peut décider de tout, tout seul euh, Or, dans le programme du CNR, il y a aussi une aspiration démocratique. Refonder la démocratie, de sorte que le pouvoir des citoyens compte. Euh, or là, je, euh, on sent bien qu'il n'a pas compté. Regardez juste une catégorie sociale, les personnels hospitaliers. Combien de manifestations ont-ils fait euh, encore le 1er mai de l'an dernier, vous vous souvenez, bon, bref, euh, c'est, euh, je trouve qu'il y a un aspect impudique, quoi, de, de sa part à revendiquer le CNR. Pour nous, pour nous, citoyens, ou pour nous, journalistes, à fortiori, nous, journalistes, puisque dans le programme du CNR, il y a la revendication d'une presse libre et indépendante, oui, c'est une belle référence. On a une question d'un internaute, euh, Laurent, sur, euh, qui, qui pose la question de l'unité nationale qui est voulue par certains. Euh, est-ce que l'unité nationale, euh, bah déjà, c'est une, une possibilité euh, politique Et deuxième chose, est-ce que euh, les journalistes en font partie ah bah, Les journalistes ne sont jamais dans l'Union nationale. Les journalistes euh, enquêtent... Euh, euh, mettent la plume dans la plaie, et donc ils ne sont... Parce que l'Union Nationale, si les journalistes en étaient, ça veut dire qu'ils se taisent, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas dans une posture de, de hein, watchdog, de, de, de chien de garde de la démocratie, attention, un tel... Bon, non, les journalistes, eux, ne se sont évidemment pas concernés, et par ailleurs, pour le pays, je pense que ce serait la pire des choses. Là, on a vécu une période pendant laquelle la démocratie a été euh, euh, avec des mesures de restriction des libertés publiques quand même très graves hein. et à chaque étape euh, que des mesures de restriction des libertés publiques ont été prises euh, à cause du terrorisme euh, il y a trois ans et il y a deux ans et puis maintenant pour des raisons sanitaires à chaque fois on n'est jamais revenu en arrière hein. et donc euh, je pense que l'enjeu n'est surtout pas enfin, ce qui se décide ne sera surtout pas euh, Serrons les rangs et ne parlons de rien. Ce refonder la démocratie, ce sera. La démocratie, c'est le dissensus. La démocratie, c'est des règles pour que les engueulades républicaines restent dans le cadre de la République. Bon. Et donc, euh, je pense. Moi, je, je pense qu'il faudrait plutôt refonder la démocratie. Et donc, euh, je pense qu'il faudrait plutôt se diriger vers. Euh, vers euh, euh, refonder la démocratie, ça veut dire, par exemple, avancer vers une constituante. Euh, moi, ça me semble. Après tant d'années de crise sociale à répétition, il faut trouver un moyen pour sortir de cette crise politique dans, dans laquelle la, la France s'enfonce depuis, euh, de, depuis 2017. On a cessé d'aller de crise sociale en crise sociale. Et donc, euh, il faut, je trouve qu'il faut relégitimer la démocratie. Et à mon avis, la meilleure des façons, ce serait euh, que le peuple soit enfin souverain, que les élus de la nation soient souverains, ce qu'ils ne sont pas. Merci Laurent, nous arrivons au terme de cette émission. Donc le virus de l'info reviendra en deuxième quatorzaine à partir euh, du euh, du 19 mai jusqu'au euh, jusqu à partir du 18 mai pardon du lundi 18 mai jusqu'au 29 où nous reprendrons euh, sur un format euh, magazine dis-moi avec des papiers un petit peu plus long et euh, nous serons là jusqu'au jusqu'au 29 mai. et euh, Merci à toi de nous avoir rejoints, de nous avoir aidés, d'avoir aidé, éclairé nos étudiants de tous les conseils que tu as pu leur prodiguer. Merci Laurent, For à bientôt. Former des étudiants, euh, journalistes, citoyens. Bravo, continuez. Merci. Merci beaucoup. Merci.